La colonisation, c'est un phénomène qui se produit lorsqu'un royaume ou un État décide de prendre possession et de peupler un territoire qu'il n'occupe pas déjà. Les établissements fondés sur ce territoire s'appellent des colonies, et les personnes qui y habitent sont appelées des colons. Dans la majorité des cas, la colonisation a pour objectif d'exploiter un territoire étranger pour en tirer des avantages. Par exemple, à l'époque des explorations européennes en Amérique, ce sont surtout les richesses naturelles qui encouragent la colonisation. Les royaumes européens veulent s'installer en Amérique pour s'emparer des richesses qui s'y trouvent et pour exercer un contrôle sur le commerce. Pour arriver à leur fin, les royaumes européens cherchent à dominer économiquement et politiquement les populations qui vivaient déjà sur le territoire avant leur arrivée. En Amérique, les Européens considèrent qu'ils peuvent prendre possession du territoire, même si les populations autochtones y sont établies depuis des temps immémoriaux. Les conséquences de leur installation sont d'ailleurs désastreuses pour les Autochtones. Environ 90% de la population autochtone est décimée en l'espace de 200 ans. La plupart d'entre eux succombent de nouvelles maladies apportées d'Europe, contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés ou aux mauvais traitements liés à l'esclavage. Les survivants perdent une part importante de leur culture et de leur mode de vie traditionnel. De nos jours, leurs descendants luttent encore contre les conséquences de la colonisation. En résumé Coloniser veut dire fonder une ou plusieurs colonies dans le but d'occuper et d'exploiter un territoire étranger, ce qui se fait souvent sans considérer les populations locales. Notons que ce phénomène n'a pas seulement eu lieu pendant les explorations européennes, mais bien à travers toute l'histoire, soit de l'Antiquité à l'époque contemporaine et sur tous les continents.